Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment explorer une base de données euh, MariaDB, donc, qui est stockée sur, euh, sur notre serveur euh, MariaDB. Alors euh, l'idée c'est d'obtenir euh, une représentation graphique de cette base de données afin de bien comprendre euh, sa structure. Alors, ce qu'on va commencer par vérifier c'est qu'on a effectivement accès à cette base de données. Donc là je vérifie que je peux accéder avec un compte qui s'appelle USR ma banque. Un mot de passe qui est oui, oui, oui. Donc on va regarder avec ce là, database. Voilà. Donc là on a une formation pas parce qu'il nous intéresse. Donc tout ce qui nous intéresse c'est de regarder ce qu'il y a dans cette base ma banque. Et euh, donc par exemple on va regarder, donc on a show tables, par exemple on a six tables, donc on, plutôt que de continuer à notre exploration avec des describe, euh, euh, schémas, etc. On va, non, on va regarder au niveau graphique comment on, on peut faire. Donc là, j'ai bien validé que je pouvais accéder à, à, à ma banque avec euh, mon compte USRMabank. banque. Donc on va utiliser pour faire ça un logiciel qui s'appelle ER Builder. Donc voilà, donc euh, c'est la version 1.2. Alors, la première chose qu'il faut faire quand on utilise ER Builder, ça va être de créer une connexion à la base de données pour pouvoir accéder, pour que cet outil puisse accéder à, à notre base de données, donc ma banque. Donc, je vais appeler ma, ma, ouais, ma connexion, je vais l'appeler serveur MariaDB le système cible, c'est MySQL, la version, on va mettre version 5, serveur, donc je suis en local, donc c'est localhost, le port, n'y touche pas, c'est 3306, utilisateur, c'est par route, c'est usr, ma banque, voilà, le mot de passe, oui, oui, oui, et la base de données qui m'intéresse, c'est ma banque. Donc là, J'enregistre ma connexion. Je fais un test pour voir si j'arrive bien à me connecter. Donc, connected successfully. Donc là, c'est impeccable. Donc, ma connexion, elle est euh, fonctionnelle. Alors maintenant, il va falloir que je, j'aille demander à AirBuilder d'aller de, de inspecter ma base. Donc, de faire ce qu'on appelle du reverse engineering. Je fais ça avec la connexion que je viens de, de configurer. Ensuite. Next, lui, il accède avec herbuilder, il accède donc aux six tables de notre base de données. Donc, on fait une importation. Dans l'importation, il y a les étapes. Donc, success, tout s'est bien passé. Donc, là, c'est une zone dans laquelle je vais pouvoir faire ma représentation graphique. Hein, donc, qui va me permettre de comprendre, de comprendre mon projet. Donc, là, je, dé, je déroule ici. Donc, on voit que dans ma base de données, il y a cinq relations et on a six tables. Donc les tables, on peut regarder ici ce qu'elles contiennent, hein. en cliquant sur le petit plus, ben je vois que dans colonnes, j'ai trois colonnes, voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, je vais les attraper, je vais les faire glisser euh, dans, les, dans la zone de dessin, là d'ici, la représentation graphique, j'élargis un peu, ici on va zoomer, une fois, deux fois, voilà, je reprends l'outil de déplacement, après par exemple, on va mettre aussi la table commerciale. On va mettre la table mouvement, la table produit, la table proposition, et la table rendez-vous. Alors après, pour avoir les relations, bah, il va falloir que je fasse la même chose mais en attrapant les relations. Je les fais glisser, donc euh, je, les, je les fais glisser, je la lâche n'importe où et hop, elle se positionne au bon endroit. Alors là, vous voyez au niveau des relations, il y a les noms des relations qui sont affichés. Donc moi, ça ne ça m'intéresse pas. Hein. Donc ce que le curseur je déplace. Donc pour supprimer ces noms de relations là, on va aller ici dans paramétrage, dans relationships, on va décocher display title. Voilà. et je valide je fais OK. Voilà. Donc là, alors les relations, bah je continue hein. cette relation là, cette relation là et cette relation. Là, là après ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à, voilà, à réorganiser un petit peu voilà pour y voir un peu mieux. Voilà, là, par exemple. Alors arrivé à ce stade, donc, on voit donc, euh, ma que la table mouvement concerne euh, les clients. Un rendez-vous, ça concerne qui Ça concerne un client et ça concerne un commercial. Et pendant ce rendez-vous, il bah, y a une proposition à propos d'un produit... Qui peut être faite pendant ce rendez-vous. Là, c'est voilà, arrivé à ce stade, on, on arrive à mieux appréhender la structure de la base. Et euh, donc, on peut euh, bah, je sais pas, faire une capture d'écran avec l'outil de, de capture ou, euh, euh, ou enregistrer euh, cette image en format euh, graphique. Donc là, on a, on retrouve le, euh, les câbles, donc primary key, FK, foreign key, etc. Donc, il y a toutes les informations habituelles avec les types. Donc bah, voilà, on a réussi à, à faire du reverse engineering euh, de notre base de données Ma Banque. Euh, donc arrivé à, à ce stade, on est super content. Donc sur ce, bah, je vous dis merci euh, beaucoup pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.